Moi Christian je suis super content d'avoir été dans le, dans le in que dans le off de ce... Enfin, tu vois, voir que les photos elles sont superbes, moi je trouve vraiment superbes. Parce que ça, va ah oui. bien. ça va cartonner ça. Les team c'est parti pour une magnifique aventure Bonjour Rana les amis, j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo Ça me fait hyper hyper plaisir de refaire des vlogs et de vous reparler aussi Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui Là on est à la Marina Tena à Punavia Et c'est parti pour une belle surprise go this night, to the place of the go. baby I'm here, I'm Là, il est 7h15 du matin et c'est parti pour un petit shooting photo plutôt sympa. Bienvenue sur le bateau. Y'a quelqu'un de <rire> quelqu'un. des Bon c'est pas ça mon bateau, en fait c'est ça mon bateau. Alors bienvenue sur mon bateau. Il y a des sabades. <rire> Il est beau ce bateau. En fait, mon, mon bateau il est garé là, mais il est parti. Euh... Salut. Salut. Salut. Ça va Salut. amis, ça ce sont des plans pour, euh, pour me faire couler. <rire> <rire> pour la stabilité. Bon les amis, c'est parti pour le shooting photo. Comme vous avez pu voir, on est en plein milieu de l'océan. Donc c'est un shooting underwater. Underwater, underwater, underwater. Yes, c'est mieux. Et mon anglais, il est parfait. Ouais, ouais je sais. Mais non, j'ai un peu peur, mais hyper excité pour pouvoir faire ce shooting. C'est, quelque chose dont je rêvais depuis tout petit. On va essayer de faire quelque chose assez créatif. C'est quelque chose qui. Voilà, j'en ai vu encore nulle part des photos comme ça. Du coup, euh, j'ai trop hâte de faire avec Christian. Allez, c'est parti. <musique> Non, ah, Enchanté Teddy, oh, et fait <rire> okay. Excuse-moi, c'est pas très. <rire> il fait le sable. Ah. C'est en fait, ah, si ça qui. Tu... Fait si ça. jamais tu voulais imaginer quelque chose de pas très propre, ben, on... le sable des... des plages de Polynésie, c'est que du trop. caca de perroquet. <rire> et donc t'as collé quoi bah, j'ai collé les deux bandits. Enfin les deux bandits bleus, c'est collé. Là, ah entre oui. Ça, il... ça et ça et ça, ça, ça, ça s'enlève. <musique> Trop bien! Tu vas changer un vie qu'un kimono de. Ah, c'est classe, ouais! Excellent! Bon, après, vous c'est là! Non, mais tu vas voir, c'est. Alors, ce qui est, est bien, c'est que. Ça va si ça va tout chaîner! Faut tendre un peu plus. Parfait! Et puis après, dans l'eau, tu verras que génial. tu seras plus à l'aise si c'est plus serré, que ça maintiendra bien. Ok, plie plutôt les jambes pour couler okay. et pour pouvoir remonter en poussant, en poussant en partant du sol. Hein. Okay. Le seul danger c'est les oursins, qui en arbre oui, et sous les patates. Ouais. Le corail, essaye de ne pas attraper sur le corail. Euh... <musique> <rires> oh là là, tu lâches comme un <rires> Il se fait tracter Qui point aussi qui n'a rien à voir mais voilà, je connais un peu ouais. le truc Allez, second round Christian je suis super content d'avoir été dans le Hink dans le que dans le Hop parce que enfin, tu vois que voir que les photos elles sont superbes, moi je les trouve vraiment superbes. amis, ça y est, on est revenu du shooting photo de ce matin. C'était carrément génial, j'espère que vous aurez aimé les petits euh, les petites images. Mettons un pouce bleu pour dire que vous avez aimé ce shooting photo sous-marin. C'était une carrément belle expérience, j'ai carrément adoré le concept et tout, faire avec euh, le toboggan. J'ai essayé de faire des poses de taekwondo. De toute façon, vous allez voir ces images sur Instagram, j'ai trop hâte. Là, c'est un peu le bordel parce qu'on prépare notre valise pour partir en voyage. On attend mon père et mon frère pour aller manger. J'ai faim. C'est l'heure de manger les amis. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit papa. Bon appétit Tsuné. Là les amis, on est à la banque secrète pour aller récupérer la carte de mon petit frère, sa carte bancaire. Vous avez vu ces crottes là J'ai acheté pour mon petit frère et il ne les a jamais mis. Du coup, bah, c'est moi qui mets à sa place. C'est cool. En plus, il y a les chiffres là. 17, c'était son âge. Enfin, c'est son âge aussi là. Donc voilà, c'est cool. Donc hein là, on est au parc Fei pour aller donner un petit cours de taekwondo à des euh, étudiants qui viennent de Chine. De Shanghai, exactement. <rire> fois, même voilà les amis, c'est déjà la fin de ce vlog-là, j'espère que vous aurez aimé. Je souhaiterais remercier Christian, photographe sous l'eau, ça a été juste une expérience incroyable. Ainsi que Francis pour avoir assuré mon secours. Et remercier aussi l'association Heiteina pour m'avoir donné l'opportunité de donner un cours de taekwondo à ses étudiants venus de Shanghai. N'oubliez pas de liker la vidéo, de mettre un gros pouce bleu juste en dessous, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes intéressé par un trailer ou les backstage de ce shooting photo-là. Comme ça, je vous mettrai plus de vidéos sous l'eau avec les photos a eu, n'hésitez pas à me dire en commentaire et surtout n'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Sur ce, il me reste plus qu'à vous dire maururu, nana, à bientôt les amis. Prenez soin de vous, bisous.